Ok. Euh... Ouais je sais on a vu mieux comme striptease mais enfin c'est pas grave et on fait avec ce qu'on a. Hein. Salut à toutes et à tous, troisième vidéo déjà, troisième vidéo où on va réagir à Reddit, on va réagir aux meilleurs. Non, au meilleur, non c'est quoi Au pépites de la communauté de Sons of the Forest. Je lui ai donné un fusil à pompe, elle m'a signalé de venir avec elle, et elle a commencé à courir autour de la forêt pour shooter des cannibales. Elle m'a fait un pouce et finalement elle a arrêté de courir. Est-ce que c'est normal je sais pas, mais en tout cas, elle a trop la classe. C'est un date de nuit. Amuse-toi bien. <rire> elle est sauvage. Virginie la mauvaise, pour ceux qui ont la ref. Oh le mec il est en train de créer un programme, ça te permet de voir la position de tes partenaires, de pouvoir les téléporter, tu peux les réanimer, si tu peux voir s'ils sont en vie, s'ils sont morts, leur position exacte, etc. Tu peux voir le nombre de plantes qu'il y a et tu pourrais éventuellement les faire repousser. Mais attends c'est trop stylé, bon du coup j'ai bien compris que apparemment maintenant on peut installer des mods, et c'est vrai que ça pour le coup c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette, bravo à lui là, c'est qui qui fait ça Nkbenk. Cet idiot a essayé de construire un feu dans une rivière. C'est notre Kelvin International, bon, voilà, il... Hé, hey, frère, tu lui demandes de construire un feu de camp Vous pouvez pas le faire ailleurs Bon, voilà, il voulait pas te dire que c'était pas possible, donc il t'a montré que c'était pas possible, il l'a mis dans la rivière, et puis c'est tout. C'est le mec qui cherche des... des excuses. Je suis revenu dans la cave du euh, respirateur aquatique après 10 jours de survie. Oh là là, à mon avis, ça doit être hardcore. Oh merde oh, oh, oh. Non, mais. Euh... Ah, ouais, c'est chaud! C'est chaud parce qu'en plus, la cave, euh, justement, du respirateur aquatique. Je crois que c'était pas la plus compliquée ou la plus remplie. Hein. Plus les jours avancent et plus il y a des cannibales et des mutants, ça c'est chaud quand même. Oh, regardez, on avait vu ça dans la dernière vidéo! C'est la même personne, hein, je pense, hein, That's Pretty Little Bro, euh, qui a fait, vous savez, en... en laine, en coton, je sais pas du tout c'est quoi comme matière, qui a fait l'armure effrayante, mais en version, voilà, en version un peu, euh, bah c'est pas des gants, mais donc, euh, bon, tu m'as compris. Et bah du coup, ça y est, elle a posté euh, la paire, parce qu'on avait qu'une seule main, et là maintenant elle nous montre les deux, c'est excellent! <rire> Vraiment bien, mais ça aurait été mieux si c'était avec euh, un vrai humain. Mais je l'attendais, j'attendais des vannes avec les binoculaires. Eh ben voilà, ça montre des fesses, quoi. Et c'est les fesses de qui Où sont les jumelles Ah, c'est pour un ami. <rire> si jamais vous aviez loupé, j'ai sorti un nouvel épisode, donc l'épisode 16 du Let's Play, malgré que le Let's Play se termine à l'épisode 15, officiellement. Mais j'ai ressorti un épisode bonus, où justement, on est allé voir, euh, par rapport à la mise à jour qu'il y a eu, euh, donc justement, les jumelles, on est allé les récupérer, et puis également le Delta Plane. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder, ça se passe ici. <rire> ah, j'avais une chance sur deux oui. Ça ça doit être le même mode qu'on avait vu dans la dernière vidéo Où ils avaient agrandi la taille de Kelvin Là je pense que c'est la même chose mais avec un cannibale j'imagine <rire> Et puis il y a Kelvin qui arrive à côté normal <rire> Tout va bien Ouais il y a un mec qui a trouvé des chaises dans un lac Incroyable C'est pour ça que j'aime ce jeu C'est pour ça que j'aime ce jeu Ça fait deux semaines qu'il est sorti Personne ne l'a encore exploré de fond en comble Les gens ils ont terminé le jeu en 2-3 heures grand max Et puis après ils sont venus à critiquer machin et tout Sauf que voilà les vrais passionnés ils sont là Ils jouent des heures et des heures et ils explorent Et ils trouvent des trucs de ouf Cher End night s'il vous plaît, donnez-nous une petite voiturette de golf qui fonctionne. Parce que c'est vrai, sur la map, il y a des voiturettes de golf absolument partout. Il y en a qui ont envie de rouler les voitures. J'ai vu également, j'avais pas tout mis dans la vidéo euh, « La vie de la communauté euh, », dernière vidéo que j'ai faite. Euh, j'avais vu euh, des gens qui souhaitaient pouvoir conduire des véhicules, genre hélicoptères et tout. Mais là, par contre, vous allez loin quand même. C'est sait pas GTA non plus. Hein. <rire> Virginia nous encourage quand nous nous défendons contre les cannibales. Hop là, dans le piège. Oh ah c'est trop chou elle <rire> bah, a aidé personne par contre Virginia là Elle s'est dit bon ils sont déjà en multijoueur à 3-4 Là je sais pas combien ils étaient au total en multi Donc je vais pas les aider ils ont déjà leur piège Je leur laisse faire <rire> Ils ont fumé le cannibale Virginia derrière Yes yeah, c'est bien les gars c'est bien C'est le fan club <rire> Première rencontre avec Virginia et ça s'est pas passé comme prévu Oula en plus le mec est en facecam ça j'adore <rire> ah ah Ouais, mais elle fait flipper aussi. J'avais complètement oublié la première rencontre qu'elle fait des bruits un peu bizarres parce qu'elle a peur et tout, etc. C'est incroyable. Ce jeu a l'un des meilleurs graphismes et mécanismes de construction auxquels vous puissiez penser. Je sais que c'est en accès anticipé et qu'il y a quelques bugs, mais je pense qu'Ed Knight a fait un excellent travail. Prouvez-moi que j'ai tort. Tout est dit. Y'a rien de plus à dire, frère, voilà, c'est jeu. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ce poste, hein. C'est ce... ça que les gens comprennent pas, regarde. Le fait que c'est si bon est toujours en accès anticipé à quel point peut-il être meilleur quand il sera enfin terminé et complété Le jeu est en accès anticipé, alors scandale ou non, parce que les gens voulaient qu'il soit fini, mais il est en accès anticipé et il est déjà excellent. Alors, enfin excellent avec les bugs hein, et avec les problèmes et le scénario qui n'est pas tout à fait terminé, etc. Hein Mais il est génial, il est génial le jeu. Alors, qu'est-ce que ça va être Bah dans un an, deux ans. The Forest, pareil. Alors je peux pas, vous, je vais pas vous inventer les années, mais euh, The Forest, il aura fallu quand même je ne sais combien d'années pour avoir euh, le, le résultat abouti, quoi. Et The Forest au tout début, il était peut-être pas aussi génial que Sons of the Forest l'est à ses débuts. Vous voyez ce que je veux dire Ça fait réfléchir. <rire> Putain, c'est pas ça. Oh Et on est sur Minecraft ou quoi Oh, j'adore Pourquoi j'ai pas pensé à faire ce genre de construction Ah, je me souviens que Roros euh, l'avait déjà dit, ça. En gros, même quand tu lui enlèves sa tenue, on voit ses tétons. Et tu sais que des vidéos comme ça je peux en faire 30 000 hein. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Moi je kiffe voir les pépites de la communauté Comprendre mieux l'histoire Si vous kiffez les gars un maximum de soutien pour le montage Pour la vidéo maximum de pouces bleus Les commentaires évidemment qui font plaisir Vous abonner mettre la cloche très important pour pas rater les prochaines vidéos évidemment Et puis moi écoutez je vous fais plein de bisous On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Pour de prochains lives Merci à tous ciao tout le monde